Dans cette vidéo, on va voir euh, les bases de YouTube et comment organiser, organiser votre chaîne. Quand on se connecte sur YouTube, par défaut, on arrive sur un fil d'actualité qui présente les dernières nouveautés. Et moi, ce qui m'intéresse, on peut voir les tendances web, voilà. les abonnements. Donc, les abonnements c'est à quoi vous vous êtes abonné sur le web là on voit que je suis abonné à France Inter l'historique voilà. de, de ce que vous avez fait avec votre chaîne et de ce que vraiment de ce que vous avez vu c'est tout ce qui s'est passé ensuite vous avez les vidéos à regarder plus tard que vous avez mis de côté et Ici, vous avez vos playlists. Donc là, dans euh, vidéo, il y a une vidéo en cours, je ne sais pas si elle est terminée, elle n'est pas finie. J'ai des vidéos sur le CMS Joomla et j'ai un ensemble de vidéos qui apparaissent. C'est celle qu'on a fait. WordPress, Templer, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez. Je clique sur moi, J'ai parcourir éventuellement les chaînes qui existent et je peux les rechercher par un moteur de recherche c'est de pouvoir voir ma chaîne, évidemment. Je clique sur ma chaîne. Voilà. Sur votre chaîne, vous devez faire en sorte de mettre un bandeau horizontal, de mettre un logo, si vous avez un G+, un Google+, vous va récupérer le logo de votre Google+. Vous pouvez personnaliser votre chaîne. Personnaliser votre chaîne, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez, dire les, euh, vous pouvez déclarer les vidéos que vous pouvez voir en premier. Alors, je vais faire Accéder à la liste des vidéos que vous avez fait. Là. Les playlists que vous avez créées. chez nous vous êtes abonné le logiciel Creator Studio qui qui est un logiciel de montage vidéo en ligne qui n'est pas très confortable mais qui permet de faire quand même deux trois choses intéressantes euh, donc en fait les bases de movie maker insérer une vidéo dans youtube je peux cliquer ici sélectionner ma vidéo et cliquer sur modifier et là quand ma vidéo est en ligne je peux faire quoi Je peux choisir la vignette de départ. Donc okay, Je peux dire que ce soit ce sera plutôt ça, la vignette de départ. Donc je peux plutôt voir ça, ça, ça. ça enfin voilà, vous choisissez. Ici, dans le titre, ça va vous aider à trouver votre site. Donc ça va vous aider à trouver votre vidéo. C'est un titre que vous devez saisir et qui permettra de mettre un petit peu en avant dans le moteur de recherche. Une description disponible pour le visiteur. Des mots-clés que vous pouvez rajouter ou des groupes de mots-clés. Cette vidéo, vous pouvez la mettre publique ou privée, la partager par défaut sur, par défaut sur Google Plus et l'associer à une playlist. Donc là, une playlist, c'est un répertoire en fait, de thèmes, dans lequel on va regrouper les vidéos, ça a comme intérêt de pouvoir faire visionner les vidéos les unes derrière les autres. Si le thème n'existe pas, on peut créer. cliquer sur créer, et là bah, vous aurez la vidéo supplémentaire. Les informations concernant votre vidéo, le lien, le lien URL pour partager votre vidéo, donc là j'ai recopié le lien et si j'appuie sur rentrer, j'ai ma vidéo qui va partir. On va voir maintenant, on s'aperçoit qu'on a récupéré la vignette qu'on a indiquée. Quand je regarde ma vidéo, on voit qu'ici il y a toutes les vidéos de ma playlist qui apparaît, je peux la partager sur Facebook. sur une page pro que vous gérez, par exemple, voilà, en cours, Twitter, Google+, Blogger, Tumblr, enfin voilà, c'est ceux-là qui sont les mots connus sur Donc connu, Si vous avez un compte Blogger. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça se sent 17 secondes, c'est on on va va Comment rajouter un article dans un blog? Voilà. Ça c'est fait. On peut ensuite intégrer sous forme de code. Partager, intégrer ou faire à ce qu'on appelle un iframe. E et ces informations là, on peut les intégrer dans un site internet aussi, si vous voulez que ce soit directement dans le site internet. gérer les commentaires ou pas, donc ça, ça va dépendre du réglage des paramètres que vous avez fait de votre chaîne. Et je reviens sur ma page de gestion YouTube. Ici, je règle les informations de départ. Ici, je veux faire de la retouche. On va voir maintenant la retouche, retouche rapide, stabiliser, donc stabiliser c'est si jamais vous n'avez pas de pi pour enregistrer, et en cliquant sur la photo et si vous cliquez là, il y a un petit traitement qui dure un certain temps. Et une fois que ce traitement est terminé, ça stabilise normalement. Comment ah, Il n'y a pas besoin de le faire. Donc en fait je fais rétablir la version originale. Quand on fait une nouvelle vidéo, hop, retouche on peut faire une copie pour pas toucher à l'original on peut gérer les couleurs accélérer ou ralentir une partie de la vidéo couper donc en fait je vais me positionner un endroit pour voir les bases de, de la vidéo avec mon révélateur voilà je si vais me positionner ici et là je peux cliquer sur couper donc c'est le ciseau bim d'accord on va voir les bases et je me positionne pour cela, je... Là où je vais, si je me souviens le on va créer, on puisse une sur, fractionner, et là je peux tirer cette partie-là en cliquant sur la croix. Là, je là. Et, la -là, et je clique et là, sur terminer, mais bien évidemment, je ne vais pas enregistrer, fait. fractionner, et. effacer, pour ouais, terminer nos vapeur, et on je va voir les bases de la vidéo la vidéo version originale cette vidéo on va créer, voilà donc là je vais, on vient de voir comment faire un copier coller, une bande, Et ce que je trouve intéressant euh, sur euh, le logiciel fourni par euh, euh, youtube c'est la partie sous titres nous ne penserons pas assez à nos amis sourds et C'est la raison pour laquelle, moi ce que si j'aime bien, je vais faire ajouter le sous-titre en français et automatiquement il m'a rajouté le texte de sous titres on, on va voir maintenant comment ajouter des vidéos. Alors c'est pas parfait, il faut retoucher parce qu'évidemment il y un ce générateur, c'est un robot. Mais vous pouvez donc facilement par rapport à vos camarades, euh, sourds à avoir une description donc ça c'est très intéressant je vais le faire annuler mais vous pouvez si on retourne ici ajouter des, la même chose mais en anglais et faire plusieurs langues relativement facilement ici il y a qu'à cliquer ici, et il modifie le texte pour la date c'est relativement intéressant les fiches ça permet de faire des liens vers votre site internet, par exemple. Je vais me positionner ici, voilà, et ici, j'ai décidé, ce sera ici, voilà, c'est comme ça. J'ai décidé de rajouter une fiche. On va voir maintenant comment la fiche, ça peut être un lien, un sondage, une chaîne, une vidéo, une playlist. Donc si je fais créer, il va demander le nom de la chaîne, l'exemple, etc., etc. Ou ça peut être ici des annotations. J Ajoute un élément. On a la même chose. Enfin, créer, ça peut être sympa. Voilà. s'abonner. Et là, je fais je le bonhomme ici. Enregistrer. Voilà. Et là, c'est que les gens peuvent s'abonner sur la chaîne. On va voir maintenant comment. Ensuite, on peut faire de la diffusion en direct. Donc en fait comme dans Facebook faire du une, faire une direct pour faire ça il faut cliquer sur euh, là, là, là, là, passer au direct non mince euh, autant pour moi donc en fait c'est diffusion euh, en direct ça Événement. Faire un direct, vous cliquez sur événement, Puis, nouvel événement direct On met un test, passez au direct Elle vous prête, ok Et là, vous pouvez faire votre direct sur internet Allez, je quitte l'appel. Ok, donc on a vu comment modifier les images. Comment gérer ses vidéos. Modifier les vidéos. Les partager. Personnaliser sa chaîne. Ah, bon, ah, bon, Voir les gens qui sont abonnés. Voilà, vous avez fait un petit tour grossier de, des possibilités de YouTube.